Bonjour les amis, je suis Serge Dumoulin, créateur de la SD Trading Academy il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui je vais vous parler de la plateforme Tradovate. Alors pourquoi Tradovate ben Tradovate est une plateforme de trading qui est un broker. Euh, société solide puisqu'elle a été rachetée 150 millions il y a quelques mois par Ninja Trader. Et moi je cherchais une plateforme de trading qui proposait le market profile donc qui est vraiment l'outil euh, actuellement, le meilleur outil que vous pouvez utiliser pour avoir de bonnes performances en trading. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à ma formation gratuite et vous vous apprendrez euh, comment utiliser cet outil. Et je peux vous assurer qu'avec Tradovet vous serez entièrement satisfait parce que leur market profile est vraiment très efficace contrairement à d'autres plateformes. On n'a pas un market profile efficace sur MT4 ou MT5 et sur ProRealTime par exemple leur market profile est vraiment pas, pas bien et en plus de ça ils le facturent 30 euros. Donc je cherchais vraiment une plateforme efficace parce que Pro RealTime j'avais des problèmes sur, euh, sur Mac. Donc ici on a une plateforme qui fonctionne très bien sur Mac et sur PC et en même temps vous pouvez euh, l'utiliser euh, via une page web. Donc vous pouvez télécharger les applications, les installer sur un PC ou un Mac ou bien vous pouvez ouvrir une page web donc comme on peut faire euh, euh, très facilement avec euh, différentes euh, plateformes. Donc ici pour moi Tradové était la plateforme idéale donc je ne suis pas payé pour vous dire ça mais moi je suis vraiment très, très satisfait de cette plateforme. Donc je cherchais une plateforme de trading, j'étais cherché sur le marché américain et j'ai trouvé cette plateforme-là encore très peu connue je crois mais je suis entièrement satisfait depuis que je l'utilise. En plus de ça euh, maintenant que j'ai trouvé le principe des propres firmes, Là aussi donc je vous en parle dans ma formation gratuite mais le, les propfirmes ça vous permet donc d'obtenir un, un capital important pour trader et j'ai trouvé donc des propfirmes qui proposent Tradovet. Il y a notamment Elite Trader et il y a Topstep donc les deux, les deux plateformes propfirmes qui proposent donc du de la propre firme avec Tradovet. Donc moi j'ai choisi Elite Trader donc ça fonctionne super bien. L'avantage de Elite Trader en Prop firme c'est que vous n'avez pas de limite dans le temps pour arriver aux résultats que vous devez obtenir. Donc vous voyez si on va voir ici dans les évaluations vous pouvez essayer d'obtenir 10 000 euros, 25 000, 50 000, 65 000, 100 000, 150 000, et donc vous pouvez utiliser trois plateformes dont Ninja Trader et Tradovet, pour obtenir ça. Moi je suis en train de passer le test à 150 000, j'y suis presque donc j'ai dépassé les 8000 dollars. Donc je suis presque à 9000 pour obtenir donc le capital de 150 000 pour trader. Donc tout ça vous pouvez le voir dans ma formation gratuite. Donc c'est très efficace comme plateforme et le gros avantage maintenant c'est que Tradovit euh, est configurable en français. Donc vous voyez ici dans le menu vous pouvez choisir la langue anglais, allemand, espagnol, français, italien, portugais et d'autres langues euh, mais le français c'est assez récent donc c'est super efficace euh, comme plateforme et si vous êtes embêté pour les plateformes dans des langues étrangères, et bien maintenant je peux vous dire Tradovet est en français. Il n'y a pas longtemps que je l'ai appris, c'est d'ailleurs une, une, une personne qui, qui m'a indiqué ça sur une de mes vidéos YouTube, je la remercie. Donc euh, que maintenant Tradovet était en français, moi j'étais habitué à l'utiliser en anglais, mais voilà. Donc euh, hyper efficace. Donc vous pouvez euh, trader ici donc avec une propre firme, vous pouvez euh, donc faire le test pour passer l'examen pour réussir donc à obtenir les, les 10 000, 20 000, 50 000, 150 000 si vous voulez et vous voyez on a un market profile vraiment très efficace. Euh, vous voyez les volumes également ici. Donc euh, moi je trouve ce système hyper hyper intéressant. Donc vous voyez ici à quelle vitesse ça bouge. Vous pouvez également avoir les bougies bien sûr. Vous voyez bougies et d'autres indicateurs et vous pouvez euh, avoir également ce qui est hyper intéressant pour obtenir des bons résultats donc euh, le carnet d'ordre et le footprint. Donc euh, tout ça je vous l'explique dans ma formation euh, gratuite donc euh, hyper efficace comme, euh, comme système si vous voulez vraiment arriver à des bons résultats et eh bien ce sont les outils que vous propose la plateforme euh, Tradovet vous pouvez chercher d'autres plateformes mais je, je n'en ai trouvé aucune actuellement qui est aussi souple que Tradovet donc pour moi c'est la plateforme pour le moment idéale. J'ai tradé pendant plusieurs années euh, sur MT4, j'ai essayé ProRealTime qui est une bonne plateforme aussi mais euh, leur market profile est vraiment pas, pas bon du tout sur, sur, sur Pro real time donc euh, il fallait vraiment en trouver autre chose et pour pouvoir utiliser donc les propres firmes eh bien voilà donc la plateforme idéale. Donc vous voyez chaque profil ici correspond à un jour, vous avez les volumes, euh, vous avez bien sûr toutes les indications euh, hyper efficaces que vous donne euh, le market profile. Donc vous voyez ici le POC là où il y a eu le plus de volume euh, dans la journée aujourd'hui. Et donc avec le market profile, on apprend bien sûr euh, euh, avec une efficacité très grande ce que va faire probablement le marché dans la journée, euh, quel va être euh, donc euh, les points hauts, les points bas, euh, vers où il va s'orienter. Donc c'est vraiment hyper efficace. Et avec le carnet d'ordres, eh bien vous voyez tous les ordres qui sont passés sur le marché, donc présentés sur le marché. Ça vous permet de voir dans quel sens va probablement aller le marché et en plus ici avec le, donc le footprint vous voyez les ordres qui sont réellement passés parce que vous pouvez avoir du spoofing donc de, du bluff sur les marchés avec les ordres qui sont placés ici donc sur le carnet d'ordre et puis qui sont retirés rapidement. Mais vous avez le footprint ici qui vous montre réellement ce qui est passé comme ordre. Vous voyez ici on voit les le, le volume qui est passé réellement, des ordres euh, sur le futur. Donc ici on est sur le mini SP500 donc c'est vraiment euh, les outils idéaux pour arriver à des bons résultats. Donc la plateforme euh, euh, Tradovate, pardon pas ProRealTime non je ne l'utilise plus, ProRealTime donc maintenant c'est Tradovate. Et ça vous permet donc de, de faire des résultats euh, donc euh, vous pouvez voir tous les jours ce que vous avez fait, vous pouvez voir sur le mois et vous voyez on est bien en français ici. Donc vous voyez ici là j'ai fait 8237 dollars vous voyez donc euh, les trades gagnants, les trades perdants, le temps euh, pour lesquels on, durant lesquels on fait les trades. Donc vous avez énormément d'informations, vous pouvez configurer les plateformes comme vous voulez, vous pouvez créer donc euh, des, nouveaux, des nouveaux graphes. Donc séparer ou bien mettre plusieurs graphes sur un, sur un écran comme ici vous voyez. Donc on a vraiment pas mal de possibilités là-dessus donc voilà ici. Vous pouvez créer une fenêtre donc indépendante ou pas. Donc vous avez énormément de, de facilité donc pour placer vos, vos fenêtres soit sur plusieurs écrans, vous pouvez vraiment bouger d'un écran à l'autre. Moi j'ai trois écrans ici devant moi et comme vous pouvez le voir c'est hyper fluide comme, comme plateforme. Vous voyez vous pouvez changer également euh, donc vous pouvez mettre voilà ici donc des bougies, vous pouvez changer l'unité de temps, vous voyez ici on a une minute, voilà on peut même aller en tic. Voilà ici je suis en 100 tic ici, vous voyez énormément de souplesse, vous voyez les contrats qui sont, qui sont passés ici à droite. Donc on a énormément de possibilités avec cette plateforme, je vous encourage donc à, à la tester. Euh, vous verrez que c'est hyper efficace avec euh, tous ces outils-là, le market profile, le carnet d'ordre, euh, on, on a vraiment tout ce qu'il qu faut pour arriver à, à avoir de, de bons résultats. Donc hyper efficace, hyper rapide, moi je suis enchanté de cette plateforme. Donc vous pouvez choisir les différents, les différents marchés que, que vous voulez trader donc marché européen, marché américain donc vous avez tout sur, ces, sur cette plateforme, accès à tout en futur. Et maintenant vous avez également donc sur les futurs vous avez les mini futures, vous avez les micro futures ce qui fait qu'on peut trader maintenant avec des capitaux beaucoup moins importants qu'avant. Avant il fallait se tourner vers les CFD, mais euh, donc, les futurs, c'est quand, euh, quand même mieux, je pense, euh, que, le, que les CFD à l'heure où on peut vraiment euh, voir ce qui se passe sur les marchés avec euh, les ordres réellement, parce que les CFD sont bien sûr des copies euh, de ce qui se passe sur les, sur les futurs. Donc, il y a souvent un petit décalage dans les chiffres, mais là, avec les futurs, avec ce qu'on peut faire actuellement. Mais je pense qu'on peut vraiment euh, euh, trader à un niveau supérieur, avoir des résultats bien, bien meilleurs avec euh, des outils comme ça, avec les futurs, les mi micros ou les mini, avec un capital quand même encore raisonnable. Et après, si vous voulez euh, obtenir un capital euh, important pour trader, eh bien vous avez cette solution de Profirme Elite Trader. Moi, je trouve que c'est. C'est vraiment une solution très intéressante, vous regarderez en dessous de la, de la vidéo donc vous avez un lien euh, vers Elite Trader, euh, vous trouverez euh, tous les détails. Elite Trader, vous pouvez euh, traduire euh, également donc euh, vous voyez traduire en français donc ça vous permet de comprendre un petit peu le fonctionnement, vous voyez financement des traders d'élite ça vous dit <rire> euh, à quoi vous pouvez arriver. Donc euh, il vous offre 100% des premiers euh, 12.500 dollars que vous gagnez et ensuite euh, pour, la, pour ce que vous gagnez par la suite vous recevez 80%, il garde 20% donc euh, de ce que vous gagnez et c'est super donc vous pouvez même faire un essai gratuit. Euh, je vous dis avec la plateforme Tradovate. Euh, C'est vraiment une solution hyper efficace donc moi je vous conseille Elite Trader euh, et Tradovate comme plateforme. Je pense que vous aurez vraiment toutes les informations que vous avez besoin pour ça dans ma formation gratuite et vous verrez qu'on peut arriver à avoir rapidement de bons résultats, à devenir un trader vraiment efficace. Donc euh, après vous pourrez participer si vous le souhaitez à, ma, à mon groupe Facebook euh, gratuit euh, donc privé pour euh, donc les, le market profile et euh, également donc un groupe WhatsApp euh, où euh, j'aide donc ceux qui le souhaitent à participer donc, euh, à, aux examens pour passer donc les résultats euh, sur Elite Trader donc euh, on échange de cette manière-là, c'est vraiment euh, très sympathique donc de, de faire ça. Moi c'est ce qui me plaît c'est de partager mes découvertes donc j'ai découvert euh, euh, les prof firmes, j'ai découvert euh, Tradovet donc je partage ça parce qu'on peut vraiment euh, arriver à vivre du trading avec des solutions comme ça et si ça vous intéresse, si vous, voulez, si vous êtes passionné de trading et vous voulez trader avec des outils professionnels et eh bien c'est ce que je vous propose donc vous aurez toutes les informations dans ma formation gratuite et également donc euh, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube vous aurez des, des informations très utiles pour euh, vous qui aujourd'hui euh, êtes intéressé par le trading, par la bourse. Et vous voulez trader à un niveau euh, suffisant pour arriver à vivre du trading. Voilà donc je pense que je vous ai convaincu j'espère à utiliser, à découvrir au moins cette plateforme euh, Tradovet. Testez-la, n'hésitez pas à me donner vos commentaires une fois que vous l'aurez testé mais euh, moi je peux vous dire que je suis très très satisfait de, de cette plateforme donc ça vaut vraiment la peine. En plus maintenant elle est en français donc what else, qu'est-ce qu'on veut de plus euh, On a tout ce qu'il faut maintenant, un bon broker, une bonne plateforme en français, des outils euh, formidables comme le carnet d'ordre, le footprint, le market profile et bon on a, on a tout ce qu'il faut pour arriver à faire euh, des super résultats. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo, ça fait toujours plaisir si vous mettez un pouce vers le haut. Euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et partagez ma vidéo euh, pour la faire connaître ma chaîne à d'autres personnes qui sont intéressées également par le trading. Voilà j'espère je, vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, à très bientôt au revoir.